monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Bioshock, épisode 2, j'ai encore le compte à jour, euh, j'ai <rire> lu les objectifs de la mission euh, et en fait il faut passer par le sas d'urgence, fallait se baisser et se rendre compte que on peut pirater le robot par, par exemple alors, les robots de sécurité, piratés deviennent vos alliés et attaquent vos ennemis. Piratés. Découvrez des segments de tubes sous les plaques. Intervisez les segments. Créer une canalisation continue. Ok. Alors, on peut faire des échanges Ok. Je vois un peu le... Le genre... On a le droit à autant de clics qu'on veut Je sais pas trop Ah oui mais ça coule cool. euh... En fait il me suffit d'un comme ça Hop et on est réglé Alors utilisez le clic gauche pour voir les plaques cachées Et changer les terminer Hop super Les robots de sécurité piratés deviennent vos alliés Et attaquent vos ennemis Ok Wow et du coup je peux passer. Et j'ai un robot avec moi. Euh... Mais ils se battent entre eux Si ça se trouve c'est même pas moi qui suis ciblé. Je suis pas infecté moi. Ils se battent entre eux Chromosome grosse brute chromosome armé J'ai piqué les munitions du... Machin, il a pas l'air d'en avoir besoin On va supposer qu'il en avait... Que c'est des, des munitions pour pistolet et qu'il avait pas besoin Alors... Foyer du pavillon médical C'est de là qu'on vient Je suis pas super... Bon, en orientation alors j'imagine qu'il faut ouvrir ce sas Please stand by Oups <rire> J'espère que j'ai rien cassé d'important Quelle est ma mission Passer par le sas d'urgence, c'est fait Rejoins le trésor de Neptune Neptune's bounty ça m'a l'air d'être le trésor de Neptune. Faut pas juste que je casse ces deux machins-là. J'espère que je peux rien casser de fatal, ce serait méchant. Euh. <rire> <Neptune>. <rire> ok, là je suis déjà venu. Faut que j'arrête de repartir par là. La dame nous change. Ah, j'ai fouillé le bureau. J'ai plus de place pour la... la trousse de pouce, visiblement. Ok. Alors ça, ça clignote. Mais je suis bête, moi. Ou pas L'objectif, c'était pas de réactiver ça Oh pitié, dites-moi, sauf si ça s'est ouvert là-bas Je suis allé voir là-haut en fait C'est ça vraiment Oh je peine Ah, utiliser le sas d'urgence D'accord, c'est tout What Est-ce que la porte ou Bah, j'ai de quoi pas cool, ça J'ai ouvert Quasiment tué, elle. Euh, F pour la Soran. Je vois pas mes munitions. Ah, j'ai vu. Il y a un nombre de docteurs. On a le temps de recharger. Ouais, C'est beaucoup plus facile avec une grosse euh, grosse arme comme ça hein. Et mon machin il reste là Ah J'étais un peu glitché hein, donc je me suis Oops, pardon Activé La désactivation a suffi Et lui visiblement il était un peu glitché aussi Il était un peu perdu Je vais pas en avoir la masse. Oh moi machine. Non. Ok, on va électrocuter, ça fera des économies de base. Wow. J'ai fait comme tu veux le robot. Il y avait un message sur vous avez endommagé Aïe aïe Psst. Je le vois pas bien Hop. Ah il est revenu en état mon. C'est F1, 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3. F1, 1, 2, 3. Je préfère plutôt que le switch de la, du clic droit parce qu'après je sais pas exactement sur quoi j'atterris. Ok. On fouille tout le monde comme d'hab. On dirait un peu un moustique le machin. J'ai l'impression que je vois des anciens souvenirs. Oui. Je suis des traces de sang. Ah, il faut que j'arrête de... Le... De me mettre en permanence. Ah oui, on pourrait se mobiliser Ah on peut la pirater après Pirater Ah il faut éviter ça peut-être Il faut aller par où par là-bas Hop Euh toc toc J'ai besoin d'un comme ça par exemple Oh là Je sais pas si j'ai le droit de bouger cela Hop vous de vous échanger Parce que j'ai pas le droit de les.. Ah le droit de faire ça Ouais. Euh, toi. Hop, on peut vous échanger. Allez, ça peut couler. Les tourelles pyramidées deviennent vos ennemis. Merci les tourelles. Elle a pas l'air de voler celle-là. C'est pas gravissime mais. fouillé oh. Alors j'ai vraiment un appel électrique pour les tourelles Euh plutôt un Ah mince c'est pas très long Hôtel respectable de New York oui. Ah j'ai eu le réflexe de faire shift mmh. Non oh ne tire pas merci Hop. On récupère les balles du pistolet au moins Allez, Allez une petite seringue euh, Si c'est Une machine voudrait mieux que... Ah, c'est la même. Comme je l'avais pas piraté. Alors... Toc toc toc toc toc toc toc toc toc toc toc Je devrais avoir du matos. Le matos utile là. J'espère que personne peut me tirer dessus en attendant. Ce ne serait pas très cool. Et maintenant, il me faut des... tout droit dans cette direction là. Toc Hop, terminé. Pour l'instant, c'est relativement facile. Fouiller l'armoire, elle est vide. Munitions, vide. L'avantage d'avoir des tourelles réparties un peu partout... je suis je le sais bien regardez moi pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique la dent et mon scalpel mon métamorphosé mais ai-je pour autant atteint ma perfection car il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne mais bien plutôt l'inspiration alors j'ai encore une folle Mince Le Deuxième était pas nécessaire Elle avait un... Je sais pas quoi Alors on va vérifier. Oh il tente bien lui de la voir. Picasso, voyez lorsqu'il s'est lassé de peindre des êtres humains Les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites Le monde a crié au génie Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes Encore et encore, nez retroussé, menton... Des caméras de sécurité, les tout autour de vous ce sont les yeux et les oreilles de Ryan. Ok je suis pas sûr que je sois je, je, je suis sûr que je suis pas dans la bonne direction Je suis pas sûr que je sois Sur un endroit utile Alors. Ok C'est chouette les pouvoirs électriques Ok bon Ah non sa caméra est repartie Sauf si mon objectif c'est d'aller là. Alors, il faut m'injecter, ouais. Je me doutais qu'il me fallait une recharge. Euh. Exit. De l'autre côté. Ok. Je crois que j'ai fouillé cette. Zone optionnelle Caisse de grenade Oh c'est ballot elle est vide Il une tourelle de le côté Faut que j'aille par où Par là Ok ok j'y vais j'y vais Pas la peine de me tirer dessus La manipulation génétique est une obligation morale Existe-t-il une loi qui nous y contraint Deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux singes Je n'ai pas terminé, ce n'est pas fini Qu'est-ce a quelqu'un qui se fait attirer dessus, il y a de quoi là Tu devrais trouver un moyen d'attarder l'aile chirurgicale Tu es De la nationale. Les explosifs sont une denrée rare Mais si vous mettez la main sur un plasmique de télékinésie Vous pourrez rattraper ces petites bombes Pour les renvoyer dans son gosier Wow, trouvez oh. le plasmique de télékinésie Donc marche arrière Ah, bah c'était peut-être pour ça qu'il y avait la zone. Et d'où est-ce que vous sortez, vous Encore une caisse de grenades vide. Ah, c'est parce qu'ils utilisent. J'aime bien le pistolet, c'est relativement précis Soin ah, Ça coûte de la thune ah Alors, pirater Je sais pas ce qui se passe exactement Si je loupe un piratage Alors, poc Ah Poc Euh, tchoc Tchoc Hop, c'est parti réduit et vos ennemis seront blessés au lieu d'être soignés ah, et ça coûte moins cher D'accord Ok j'ai pleinement rechargé C'est plutôt par là qu'on doit aller ah. ah Saleté on va voir si mais tu t'amuses toujours autant Ah ah tu m'avais pas vu venir Vrai que je les tue euh, à la à l'arme de poing. Visiblement on ne passe pas par là. Oh Un destructeur. On peut le pirater. Ok. Toc toc toc toc. Euh d'ailleurs euh, je peux peut-être commencer. Alors toc, à partir de là. Oh c'est relativement rapide quand même. J'ai besoin d'un truc euh, du genre ça par exemple. à ah, des fois d'avoir beaucoup de qui tournent dans la direction que je souhaite Hop. il me manque un tout droit là nickel alors acheter des articles là. et ben bah, on pourrait acheter des munitions 45 pour 40 munitions, alors que les autres ça coûte excessivement cher. Cling Hop. Ça sera pas mal. Encore un journal. Steinman, je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de bouchée. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre UP et franchement, je me moque éperdument de ce qui peut vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courrons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher de mots. Ok. J'ai je... déjà fouillé cette zone peut-être Je me souviens plus, j'ai la mémoire courte. J'ai l'impression que je dois passer par là. Ça n'a pas trop d'effet Quel est mon objectif Alors où suis-je déjà J'ai visité plein de trucs Je suis là Ok L'objectif c'est d'aller là euh... Trouver le plasmide de télékinésie détruire les dé débris Là je suis sûr Trouver le plasmide mmh. de télékinésie mmh. Mais on est d'accord que Il est pas atteignable Qu'est-ce que Qu'est-ce que Que suis -je censé faire Ah là là Un petit choc électrique peut-être Yep Alors ça coûte euh, non seulement ça de... Ça... j'ai trop bu, ok. J'oublie que les alcools... Euh, coûtent en arc électrique et j'en ai pas la masse. Comment je suis censé réchauffer... Je sais pas s'il y a vraiment une... Supply, c'est à dire munitions Ou fourniture Là la mission elle me pointe vraiment Peut-être que je peux choisir ma mission Détruisez les débris. Utilisez une substance explosive pour détruire les débris qui vous empêchent d'atteindre l'aile chirurgicale. C'est pour ça que j'ai besoin de j'ai besoin de sa clé, pour ça j'ai besoin de détruire les débris et pour ça j'ai besoin de trouver le plasmin télékinésie. Et visiblement, j'ai pas d'option. D'accord que ça c'est pas très productif. Euh... Je vais y passer des heures à casser la glace si encore c'est possible. Il y a définitivement quelque chose derrière. Mais j'ai pas de lance-flammes J'ai pas de... Bienvenue à la farandole des prix Ok Pff. Je comprends pas vraiment ce que je suis censé faire Malheureusement On est d'accord que tirer ça a l'air de rien changer Décharge électrique rien non plus Et bel et bien Un mur infranchissable Ok bah j'ai pas de Je sais pas s'il y a une touche pour courir J'ai pas tellement d'autres options hein Parasites. À la surface, les parasites exigent que les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les rebelles à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Oh, ok. Les gens qui exigent d'être soignés... La dent pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous. Euh... Oui, Jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le morceau. Yes, ça. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent. La chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection Ok, mec, ça sonne chelou. Bah, je vais tâcher de trouver euh, un déblocage et je reprends la vidéo quand on est bon. Ok, j'ai trouvé un truc. Enflamme les objets et les créatures. Un usage répété intensifie la douleur à partir de 12 ans. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement. Les flammes peuvent se propager. Ok. Donc c'était dans le bureau du professeur. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, le feu se propage. Page sur les tâche de carburant inconnu Ça va s'éteindre Oui ça s'éteint Ok chevrotine ionique qu'est-ce que c'est je pense que c'est des munitions pour le fusil à pompe que je n'ai pas alors maintenant qu'on a ça ça marche beaucoup mieux que l'électricité Il va mourir de feu. Ouais. Je peux passer sans me voler. Ouais. Pansement appliqué, appliqué. Ok, ben voilà plus soigné. On toujours oh. J'explore des zones. Euh, j'ai été spotté par une alarme activée, j'ai plus de... Ah non, ça c'est électrique. Hop. Hop. Alors... Pirate. Alors on va prendre un comme ça par exemple. Hop. un truc vers le bas Encore un Hop, c'est fait Une mission l'arrière ah, ah. moi j'y arrivais à c'est rapide doucement doucement aïe j'ai pas pu la pirater oh. Je pense qu'on se barre et puis c'est tout hein. Je sais pas trop ce qui m'a pris d'aller dans ce coin là hein. Ah Qui a éteint la lumière Il y a un peu trop de monde. Hein. Quand on monte sur moi. ok, ça va être plus rapide comme ça je pense. ça ressemblait quand même à un piège what c'est quoi ça je l'ai déjà donc il veut pas me le redonner peut-être hop choc ok 4 pour le achat comme ça ouais. j'ai le droit à 4 sûr également euh, C'est quoi mon objectif? Bordage, je bien. C'est quoi mon objectif? Trouver le plasmide. Ah, on dirait ça. Alors, télékinésie. Je vais devoir remplacer un plasmide. De... Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades au vol pour les leur renvoyer. Ah, j'ai dû en virer un. Parce que ça, ça m'en donne un de plus. Ah c'est pour pouvoir les attraper ah. ah je peux prendre ça Et l'envoyer là-bas Ah maintenant que je l'ai activé c'est bon Hop. Pouh. Ok j'ai pigé le C'est Ça qu'on est censé faire non c'est pour justifier qu'il y a un lance-ball. <rire> ok, je crois que j'ai pigé le fonctionnement de ce truc. Eh bien. Ah, La suite dans le prochain épisode.